Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 12 octobre 2020. Euh, écoutez, euh, quelqu'un m'a téléphoné ce matin. Vous savez quand même qu'étant donné que je travaille tout le temps sur la question de droit, de loi et, et d'injustice au Québec et au Canada, je n'ai pas le temps de, de voir tous les articles scandaleux euh, de nos gouvernements dans les crimes qu'ils commettent contre l'humanité. Euh, on vient de m'envoyer justement ce fameux document, Mort choquante d'une femme autochtone à Joliette. Euh, je vais ouvrir l'article du journal Le Soleil. OK. On voit ça ici, Journal Le Soleil. Euh, ils disent Mort choquante d'une femme autochtone à Joliette. Il faudra plus que l'enquête du coroner selon les Premières Nations, c'est certain. C'est écrit par Baptiste Ricard-Châtelain, du journal Le Soleil, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Québec-Labrador, l'APNQL. Ghislain Picard juge qu'une enquête du coroner ne suffira pas à la suite du décès, c'est-à-dire c'est un meurtre, lundi, d'une mère atikamecque à l'hôpital de Joliette, dans des circonstances troublantes, euh, sur fond de racisme du personnel soignant. Et puis, euh, là, on va voir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Écoutez bien ça. c'est pas compliqué. Voilà ce qui se passe là-dedans. Ça n'a ça aucun sens. Ça ne ça tient même pas debout actuellement. Moi, je n'en viens même pas. Euh, ce qui se passe, attention, je continue Écoutez bien ça. Euh, donc... Euh, je vais euh, tout simplement enlever euh, tout ce qui peut déranger. On <t 'en> On va recommencer au début. Bardzo się cieszę. To jest to, że już to w nim. To jest to, że tam panacy spiele Ok? nie, nie, nie. nie, c'est pas des faces qui disent là, là. ça? On va commencer, je vais savoir ce que disent ces salopes-là. qu'elle est épaisse encore lisse. C'est effrayant ce qu'elles disent ces, ces femmes-là. est ce qu'ils pensaient qu'ils entendent comme ça? pas des femmes ce qu'elles disent. On voit un peu, ces salopes-là, regarde. On les voit un peu. C'est pas drôle, là. On les voit un peu. Ça, c'est le ministère de la Santé publique, c'est par la fameuse dérogation en question. C'est complètement choquant. J'en viens même pas à ce qui se passe là. Ça tient pas debout, ça. Euh, J'en ai une autre vidéo ici. On va voir ce qu'il en est. Cet enfant, je retrouve toujours s'en Carole Dubé vient de perdre sa conjointe, la mère de ses sept enfants. À 37 ans, Joyce Séchakuan était hospitalisée à Joliette pour des douleurs à l'estomac. On voit qu'elle qu demande de l'aide sur Facebook. Et que le personnel est, est dégradant. Elle a filmé une vidéo depuis son lit d'hôpital peu de temps avant de mourir. Elle lance un appel à l'aide. Venez me chercher, il me drogue, s'écrit-elle. Mais le personnel soignant qui vient à son chevet l'insulte. Des propos discriminatoires et racistes qui choquent. Je suis indignée, j'étais en colère quand j'ai vu, euh, j'ai entendu les, les propos là, plutôt désobligeants de la part du personnel soignant de l'hôpital. Euh, je ne sais pas s'il a été victime de mauvais traitements, mais je sais qu'il a été victime de racisme de la part des infirmières qui devaient en prendre soin. Une enquête du coroner est en cours pour faire la lumière sur le drame. Une autopsie sera pratiquée pour déterminer les causes de la mort. Le 6 de la Naudière assure qu'une autre enquête est aussi menée à l'interne. C'est totalement inacceptable. Une vague d'indignation qui a... Écoute, il François Legault dit que c'est totalement inacceptable. Il ne me retourne pas mes appels. Son ministre de la Justice, qui est vice-premier ministre, Geneviève Guilbeault, ne m'a pas retourné les appels la semaine passée, euh, quand je lui ai fait part euh, du fait qu'il peut y avoir des gens qui sont menacés au gouvernement à cause du COVID-19 et tout ça, à cause de la fameuse fausse pandémie. Et là, vous savez que l'automne est arrivé, donc c'est le temps des grippes pour tout le monde, et ça va tout passer sur la question du COVID-19, parce que sans doute que François Legault avec euh, euh, M. Charles Sirois ont des parts dans les marchés boursiers pour faire beaucoup d'argent, vous comprenez. L'humanité n'existe pas. Ils ne jamais jamais. Euh, ils vont vouloir expliquer l'article 1 du code civil qui stipule que l'être humain possède la personnalité juridique l'être humain, a pleine jouissance des droits civils. Oui, mais il a pleine jouissance des droits, des droits civils, mais c'est lui, l'être humain, qui, qui, qui est censé jouer des droits civils, mais c'est lui qui, qui purge les peines. C'est lui qui, sans droit, sans, sans être assujetti à l'obligation de débiteur, sans posséder un compte bancaire, il n'a pas le droit de posséder un compte bancaire, il n'a pas le droit euh, d'être sujet de droit. Il n'a pas le droit d'être titulaire de droit. C'est seulement sa personnalité juridique qui est un prénom avec un autre famille. J'ai gagné ça devant les tribunaux judiciaires, devant la Cour du Québec, devant la Cour municipale de Montréal et devant la Cour supérieure. Et c'est la Capital Assurance Générale, une compagnie d'assurance du Québec qui regroupe 540 000 employés de l'État, qui a demandé qui a demandé à la Société de la chance automobile du Québec de désobéir au jugement des juges Bisson de nos fontaines de la Cour municipale de Montréal dans le dossier 721, 773, 710. Ils ont demandé à la, à la Société de la chance automobile du Québec de désobéir au dossier judiciaire de la Cour du Québec de l'honorable juge François Godbout et Peter Bradley au dossier 200-22-028-373-041. Aussi, euh, la la capitale change générale a aussi demandé de de violer, de ne jamais obéir au jugement du de l'honorable juge euh, Renal Fréchette, euh, dont le jugement a été renversé d'une autre, autre manière, par le juge Paul-Marcel Belavance de la Cour supérieure du Québec, dans le dossier 460 36 000084 046 Et je vais vous dire plus que ça, la juge euh, euh, Lene Samoisette, dans le fameux dossier judiciaire sur une question de débat euh, constitutionnel, pour une question de, de constitution, n'a jamais, jamais voulu accepter le dossier 460 36 000 240 143 qui était un débat constitutionnel du fait qu'il n'y a pas de loi au Québec, et je m'en allais débattre de ça concernant l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, qui définit le mot « loi » comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec, et selon la, la loi fédérale Z03 du fédéral de 1985, parce que deux lois de 1985, et la loi Z03 stipule que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Les gens passent devant la couronne, et c'est au nom du souverain, la couronne le souverain, d'après la définition du dictionnaire. De... De, du dictionnaire de terminologie de l'Office québécois de la langue française. Le souverain, c'est les, les fonctionnaires de l'État avec les ministres. Et Brian Meuronet s'est approprié, euh, il a dévolu Justement, l'autorité et les pouvoirs de, des fonctionnaires et des ministres, avec leur titre et tout ça, à lui-même. Il, il a tout dévolu ça à lui-même, à son autorité. Et c'est lui qui, est, qui a « Norton Rose Fulbright ». Il va falloir qu'il fasse des excuses quelque part. Et là, actuellement, ben, vous savez que François Legault est tout au courant de ça. C'est un comptable, François Legault, ou un fiscaliste, ou je ne sais pas trop quoi. Mais François Legault il est tout au courant de ça, qu'il n'y a pas de loi ici. La même chose que euh, Stéphane Blais, la même chose que Guy Bertin, ils sont au courant qu'il n'y a aucune loi au Québec. Et tout ce qui se fait actuellement est à l'insu du peuple, et, c et tous ces silences-là, c'est un silence qui est protégé par Radio-Canada et par TVA. Ils n'ont pas le droit de dire qu'ils a pas de loi ici, alors que moi, je vous le dis aujourd'hui. Puis regardez ce qui se passe. Puis euh, Picard, Justin Picard, qui représente, euh, qui est un, qui est un chef autochtone, il est très smooth en disant, je suis pas prêt à dire que c'est une question de racisme. Il a été vendu à qui, Picard, Justin Picard, le grand chef indien, il est vendu à qui pour faire une insignifiante euh, déclaration comme il l'a fait On vient de le voir tantôt. Il y a des choses qui ne tiennent pas debout actuellement. Donc, euh, écoutez, on va continuer, on va voir ce qu'ils disent ici. Aujourd'hui, on demande la justice pour Joyce. A... Comment vous voulez avoir de la justice, l'article 33 de la Charte canadienne sur la dérogation qui permet justement le baillon? qui permet le baillon dans la loi 61, qui a permis le baillon euh, à tous les gouvernements au Québec depuis belle lurette. Et euh, donc, quand il y a le baillon, l'opposition ne peut plus se prononcer. C'est en vertu de l'article 33 de la Charte canadienne qui déroge à toutes les libertés fondamentales aux garanties juridiques, qui déroge à n'importe quoi. même au... Et le baillon fait partie de la dérogation à la démocratie. Il y est où le... François Legault elle est où, elle euh, actuellement, la vice-première ministre euh, euh, qui, Geneviève Guilbault Geneviève Guilbault fait quoi, actuellement On voit tout ce qui se passe présentement. C'est un massacre, comme on dit, c'est un massacre euh, stratégique contre le peuple. Et ce qui s'est passé euh, dans la communauté autochtone présentement, c'est pas rien que les infirmières, vous allez oublier les infirmières qui étaient là, qui ont agi comme c'est normal d'agir. J'ai le dossier de Jacqueline Van actuellement, dans la résidence euh, euh, pour personnes retraitées, euh, c'est euh, la résidence d'autrefois à saint rémy de Napierville. Et puis cette femme-là, elle, elle a été déclarée cette année, au mois de mars, inapte totalement et en permanence, alors qu'elle est dans un centre dont le code d'activité économique, c'est pour personnes autonomes seulement. Puis euh, j'essaie de toutes les manières, avec Jean-Pierre Vandertal, son fils qui est rendu, qui est retourné, il fallait qu'il retourne aux Philippines parce qu'il y a une plantation de bananes là-bas. Et euh, écoute, c'est fait, il y en a une qui est policière à la Ville de Montréal, Diane Vandertal. Et euh, j'ai fait une plainte au curateur public, il s'en occupe pas, tout est là, tout est bloqué, il se moque d'elle. Et moi j'ai tous les enregistrements téléphoniques de de Jacqueline Vandertal, c'est encore là un scandale. Le curateur public c'est rien, c'est une nullité actuellement, c'est nuisance. On est dans un système qui est fini. C'est seulement l'argent qui est important. C'est l'argent et c'est tout. Donc, écoutez, là, ils sont rendus devant l'Assemblée nationale. Pensez-vous qu'ils vont vous dire qu'il n'y a pas de loi à l'Assemblée nationale? Ils n'ont pas à faire là l'Assemblée nationale. C'est une dérogation à l'article 71 à 80 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, et cette dérogation-là s'applique euh, depuis 1968, je vais aller plus loin que ça, depuis euh, 1952, dans le chapitre de loi 139, qui a fait du gouverneur général un corporation soul, une personne physique, donc un prénom avec un nom de famille, et le prénom possède un numéro d'assurance sociale, et ça, ça appartient au gouvernement. C'est ça le, le gouverneur général du Canada Roméo Leblanc, quand qui donnait la main à Jacques Brassard, quand ils ont, ils ont tout simplement abrogé l'article 93 en 1997, c'est moi qui ai débattu contre ça. Et euh, on avait 240 000 signatures, puis Lucien Bouchard a revu ça du la main par la dérogation. Il a le droit, les premiers ministres ont le droit de déroger à n'importe quoi, et les juges sont du côté des premiers ministres, des premiers ministres, avec les avocats du barreau du Québec. Le barreau du Québec, c'est une plaie. C'est une vidange au Québec et au Canada actuellement. Puis le barreau du, de Common Law Toronto ne fait absolument rien. Puis regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ça ne tient pas debout ce qui se passe actuellement. Donc, euh, on continue. Je vais entendre ce qu'ils disent ici. On ne peut pas accepter ça au Québec. Et qui ramène à l'avant-plan les problèmes de racisme au Québec. Ils mettent du racisme, c'est bien plus que du racisme. Vous ne voulez pas nous expliquer c'est quoi la nature humaine, c'est-à-dire la personnalité juridique. Ils disent l'être humain possède la personnalité juridique. Et quand vous regardez « être humain » dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reed, ils disent que c'est une personne physique. C'est pas vrai, c'est pas une personne physique, c'est une nature humaine. Une personne physique, ça a été créé depuis la loi 6 du futur de, de l'an 2 du 23 août 1794. Puis un qui le sait, c'est Serge Champoux. Quand qui a dit que tu n'as pas le droit d'utiliser un prénom quand il y une infraction reprochée à une personne physique, il faut utiliser seulement le nom de famille. Et euh, dans la loi 6 de Frutidore de l'an 2 du 23 août 1794, celui c'était l'obligation à quiconque de porter un nom de famille, et s'il ne portait pas un nom de famille, il était emprisonné et il perdait ses droits civils. Serge Champoux le sait, c'est pas compliqué. Puis je vais vous donner le numéro de dossier de Serge Champoux. Qui se trouve à être, euh, écoutez bien ça, son fameux numéro de dossier à Serge Champoux. Puis pourtant, il a, je pense qu'il a fait une bonne job en disant la vérité là-dessus. C'est le dossier 455-01-01-011755-117 dans le dossier de Drazen Tomic. Et euh, Drazen Tomic a été acquitté. Parce que le constat d'infraction était fait au nom de M. Tonmic au lieu d'être fait au nom de M. avec le nom de famille Drazen. Parce qu'oubliez pas que Drazen, c'est un nom de famille, c'est ni masculin ni féminin. Le masculin, c'est seulement le titre « Monsieur, madame ou mademoiselle ». Et dans ce temps-là, ce, ce masculin-là ou ce féminin-là n'a pas de sexe. Ça ne se produit pas. Ça ne peut pas aller à l'hôpital. Ça ne peut pas accoucher. Ça ne se produit pas, ça n'a pas de sexe. Est-ce que vous avez compris ça? Ça prend-tu un génie pour comprendre ça? Puis, eux autres, là-bas, ils sont censés connaître ça. Je suis le vice-roi, je vous l'explique actuellement. Je suis vice-roi au Canada. Depuis la dévolution, justement, depuis que le lieutenant-gouverneur a été jugé par un, un, un faux souverain qui n'existe pas. Quand il a été jugé, elle a été nommée en 1997, Mme Nézibault, lieutenant-gouverneur ici. Alors que... Écoutez, il n'y avait pas de règne depuis 1985. C'était bien écrit que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement du Canada, lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne, donc comme s'il n'y avait pas eu de souverain pour sanctionner les lois. Vous comprenez? Puis en même temps que la reine Elisabeth II, en 1952, a été nommée reine du Canada, ils ont pris le gouverneur général, ils en ont fait un corporation soul, une personne physique, la propriété du gouvernement, donc c'est devenu tout simplement euh, le nom, je pense, je ne me souviens pas du nom du, du, du gouverneur général de, de l'époque, je vais regarder je peux quand même faire un petit euh, je vais regarder exactement, attendez un petit peu euh, euh, on va regarder voir euh, euh, euh, liste des gouverneurs généraux du Canada. Puis regardez bien ça. Hein. Écoutez, en 1952, je vais vous le donner hein, ici: 35, OK, 35, 46, 52. C'était Rinfray Thibaudot. Puis euh, avant ça, c'était le, le maréchal Harold Alexander, de, du 12 avril 1946 au 28 janvier 1952. Puis en 1952, là, la reine, c'est là que la reine Elisabeth II est devenue reine du Canada. Donc ça a été euh, sous le gouverneur général maréchal Harold Alexander, puis ensuite de ça sous euh, euh, thibodeau frais du 28 janvier 1952 au 28 janvier 1952. Puis après ça, euh, du 28 janvier 1952 au 28 février 1952, Rinfrais, une deuxième fois, Petit bordeaux Et 1952 à 1959, ça a été euh, Vincent Massé. massé. Donc, euh, Vincent Massé, comme massé -Bagné. Euh, puis il y a eu ensuite de ça Georges Vanier du 15 septembre au 5 mars 1967, du 15 septembre 1959 au 5 mars 1967. Pensez-vous que ces gens-là savaient ce qui se passait? Non, ils étaient tous conseillés. Par qui? Par les membres du Barreau du Québec. C'est tout simplement ça. Qui a tout simplement créé l'Assemblée nationale? Jean-Jacques Bertrand, avocat du Barreau du Québec, et pierre a Trudeau, avocat du Barreau du Québec en 1968. Ils ont créé l'Assemblée nationale qui est enregistrée à Revenu Québec sous le numéro du registraire des entreprises de Revenu Québec, numéro NEQ 88 13 81 8000. Et quand vous sortez le rapport de ça, vous regardez l'Assemblée nationale, c'est écrit dans le document de Revenu Québec que l'Assemblée nationale, qui est une seule chambre législative, a été constituée en 1867, quand ils ont fait l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique. Alors qu'ici, c'était du bicaméralisme législatif. C'est moi, le vice-roi, qui vous le dit aujourd'hui. Prenez pas ça pour de l'insignifiance. Je parle à tous les juges aujourd'hui. Je parle à tous les avocats. Je parle à tous les ministres. À tous les premiers ministres. Je suis le vice-roi aujourd'hui qui vous dit la vérité sur ce qui se passe. Sur tous les crimes que sont commis, qui ont été commis depuis 1952. Et même, je vais aller beaucoup plus loin que ça. De, depuis 1893 au chapitre 14. La, la loi sur la révision des droits du droit statutaire, et le droit statutaire, c'est du droit écrit, c'est du droit d'exception, c'est contre la « common law ». Et la « common law » au Québec a été supprimée au chapitre 39 de 1980, alors que Benoît Pelletier a déclaré tout simplement quasi constitutionnel en 2007 la Charte des droits et libertés de la personne du Québec de 1975, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, cette, faute, cette fausse législature-là, c'est au chapitre C-12, qui est la, la loi sur la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui est quasi-constitutionnelle, et c'est une déclaration de Benoît Pelletier. Donc, euh, écoutez, je vais voir ce qui se passe ici, voir. Je pense qu'il y a du racisme au Québec. C'est pas du racisme. Regarde quest qu'il y a de l'air. Ça, c'est pas vrai, François Legault, là. Tu n'occupes pas un poste là, euh, correctement. Et tu n'as pas, tu n'as aucune sensibilité, aucune sensibilité sur la vie, sur la nature humaine, sur ta propre nature humaine. Tu n'as pas le sens de la vie. Tu es un gars de, de, de R30. C'est un gars sur les marchés boursiers. Tu protèges les marchés boursiers. Ça ne fonctionne pas. Laisse ton siège avant de complètement être déconsidéré. Là, c'est la grippe partout au Québec. Ça vient de commencer. On est au mois de septembre. C'est de même toutes les automnes. Et les tribunaux, le, pas les tribunaux, les, les, écoutez, les hôpitaux se remplissent totalement. Et là, il faut abolir la gratuité dans les soins de santé. D'une façon ou d'une autre, les gens payent ça par leurs taxes et leurs impôts. La même affaire, alors que la, les taxes et les impôts, c'est complètement illégitime, illégal et anticonstitutionnel surtout l'impôt direct depuis 1942 où ils ont pris l'impôt direct qui, qui appartenait à une nature humaine qui devait négocier directement avec le gouvernement son revenu, la, la, la cotisation fiscale sans passer par un employeur, on appelait ça l'impôt direct étant donné que vous avez créé la personne physique vous avez créé le rien qui devient votre propriété et qui est devenu la personne directe? entre le gouvernement et celui qui paye l'impôt, c'est l'employeur. C'est l'employeur. Et les employés de l'employeur sont des rien, Rien. C'est seulement des prénoms avec un numéro d'assurance sociale puis un nom de famille qui porte le nom de monsieur, madame ou mademoiselle sans sexe. Ça a été gagné par Serge Champoux. « Je suis votre vice-roi. Je sais de quoi je parle. Pourquoi vous ne voulez pas m'appeler pourquoi vous ne voulez pas discuter? Geneviève Guilbeau aussi doit le faire. Parce que la Sûreté du Québec, la, la Sécurité nationale ainsi que la Défense nationale savent ce que je fais. Ils savent que je suis là pour protéger le peuple contre des gens comme vous qui mentez à la population pour servir les marchés boursiers, pour servir GSK à Québec, pour servir Medicom à Québec, Medicom qui fait des masques, GSK qui fait des vaccins. Vous obligez les gens à être vaccinés alors que vous traitez. Puis jamais vous n'avez même pas le droit de poursuivre les femmes qui ont été qui ont déblatéré sur la dame qui vient d'être tuée, d'être victime de meurtre. Parce que vous êtes vous-même victime de meurtre. C'est vos enfants employés. C'est vos employés. C'est grave ce qui se passe là. Et euh, c'est la même chose. Les syndicats, actuellement, ils font quoi pour servir le peuple, présentement? Ils font absolument rien. Ils sont tous ces marchés boursiers. Le, fond de la, a, écoutez, le fonds d'action de la CSN de construction, ou le fonds de solidarité de la FTQ. Vous avez vu la commission Charbonneau. Vous savez ce qu'il en est, la commission Charbonneau. C'est un fiasco. C'est un échec. Il n'y avait pas de souverain là-dedans. Puis tout le monde se, se, sont, se sont applaudis. Puis les gens ici au Québec, ils écoutaient ça pareil comme une télésérie. C'est tout. Point final. Il y, y avait absolument rien de correct dans tout ce qui s'est passé là. Écoutez, la commission Bastarache, la nomination des juges, j'avais dit à Marc Belmort, puis demandez-lui, j'ai dit Marc, j'ai dit, tu es en train de mordre l'ami qui te nourrit, puis tu raison, tu raison de poursuivre. Et quand il a débattu avant avec Jean Charest, Jean Charest était sous serment. Marc Belmort était sous serment. Puis c'est drôle que dans le journal de Montréal, quelques jours après, ils ont déclaré ça nul. Donc ça, ça veut dire que le juge, quand il a déclaré ça nul, c'est que Belmort avait raison, puis Charest avait raison, puis ils étaient tous les deux sous serment. Ça finit fini là. Et qu'est-ce qui est arrivé avec les Thibault, puis le juge Saint-Cyr? de la Cour du Québec qui a envoyé Lise Thibault directement en prison. Elle a tout perdu. La Cour du Québec a été créée en 1988. Elle est illégitime, illégale, inconstitutionnelle et anticonstitutionnelle. Anticonstitutionnelle. Vous avez, vous avez utilisé ça pour juger Lise Thibault, lieutenant-gouverneur, par un souverain qui est dévolu depuis le chapitre P1 de la loi du Parlement du Canada de 1985, puis c'est Brian Mulroney, qui se trouve à avoir dévolu la couronne, et la couronne, c'est les fonctionnaires d'État avec les ministres. Puis c'est bien la définition, puis ça, je l'ai imprimé pour ne pas le perdre, parce que tout ce que je dis de vrai, vous l'effacez. Quand je vous ai parlé de l'article la, de 1J de la loi sur les laboratoires médicaux de 1972, qui dit qu'un enfant fétal, c'est un défunt, puis l'article 223 du Code criminel stipule à quel moment un enfant devient un être humain, c'est dangereux, vous êtes au courant de ça. Je suis vice roi vous savez que j'ai raison. Vous faites quoi? Et là, je le rends public aujourd'hui. Là, je vais encore entendre... Écoutez, vos, vos, votre insignifiance. Euh, il faut euh, combattre euh, ce racisme. C'est pas du racisme, c'est, autres, c'est le gouvernement, il n'y a pas de racisme, vous allez vous faire la gueule là-dessus. C'est bien plus que du racisme, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Je ne dis pas que c'est pas du racisme, c'est faux, je me suis mal exprimé. C'est du racisme, oui. Comme vous êtes raciste en propre, votre propre nature humaine à vous. Pour ne rien perdre de, de tout l'argent que vous avez fait dans votre vie, vous refusez de reconnaître votre nature humaine, puis en refusant de reconnaître votre nature humaine, vous refusez de reconnaître la nature humaine de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant, et de chaque... Enfants fœtales et enfants embryonnaires au Canada, vous refusez de reconnaître leur nature humaine. C'est un meurtre l'avortement. Vous le savez que c'est un meurtre. Vous le savez que c'est un meurtre. Dans le dossier de Jean-Guy Tremblay, <coughs> écoutez, c'était complètement aberrant et euh, ça a été décriminalisé. Alors que le cannabis, la cigarette, l'alcool et l'industrie de la construction, ça n'a jamais été décriminalisé. Ça passe tout le temps devant les chambres pénales et criminelles des tribunaux judiciaires. Ici, au Québec, et la juridiction de la Cour supérieure, ce n'est plus une juridiction fédérale, c'est une juridiction qui appartient à l'État à, à national du Québec par la province. Ce plus une province, le Québec, depuis 1968. Depuis que la sûreté provinciale du Québec, avant 1968, a perdu sa désignation de sûreté provinciale pour devenir la sûreté du Québec. Pourquoi il y a eu autant de débats? Vous avez fait partie du Parti québécois vous-même. Pourquoi vous l'avez pas dit? Pourquoi vous n'avez pas dit que le Québec, c'est un pays depuis 1968? Vous êtes qui, actuellement, pour faire ce que vous faites? C'est moi, le vice-roi, qui vous le dis. Vous êtes qui Appelez-moi, Jacques-Antoine, 438-390-6246. Il faut discuter ensemble. Et vous allez discuter où je veux qu'on discute. Puis ça va tout être enregistré. Puis ça prend des témoins, point final. Puis ça ne se fera pas à nulle part au Parlement. Je ne veux pas être dans un milieu de bandits. Ce n'est pas compliqué. Je... Vous ne méritez pas la confiance de la population. Et les gens sont en panique sont en panique actuellement et ça porte le masque. Puis moi, je suis pas contre les masques, n'oubliez hein, pas ça. Hein. Pas du tout, du tout. Moi, je suis pour le rétablissement des libertés fondamentales à l'article 2 de la Charte canadienne et je suis pour le rétablissement des garanties juridiques aux articles 7 à 15 de la même Charte canadienne qui sont tous les deux des objets de dérogation par l'article 33 de la Charte canadienne sur la dérogation qui vous permet de passer le baillon, d'imposer l'obligation de vaccination en disant que c'est pour protéger le peuple. Vous détruisez les familles actuellement. Vous détruisez les familles vous-même présentement. Je ne sais pas comment votre famille peut prendre ça, moi. Je ne sais pas. Est-ce que votre famille est vraiment d'accord avec ce que vous faites? On peut dire n'importe quoi. On n'est pas au courant de ce que vous faites, vous, actuellement de votre entourage et tout ça, est-ce qu'ils sont tous en accord avec vous? Ils voient les gens qui sont en peine actuellement, qui ont des problèmes ici au Québec, parce que tout est divisé dans, dans le milieu scolaire, dans le milieu social, dans le milieu sportif, partout, les faillites, les faillites, ça n'a pas fini. Combien qu'il y en a qui se suicident? Le père, là, dans la communauté autochtone, semble-t-il, il, il y a un père qui a tué ses deux enfants en fin de semaine. Vous êtes coupable de ça, c'est vous qui êtes coupable de ça. Parce que vous êtes le premier au Québec, c'est vous qui êtes le souverain, puis vous n'avez pas le droit d'être le souverain, je suis vice-roi, puis je vous le dis. Moi, j'ai le droit d'être vice-roi. J'ai le droit. 200-22-028-373-041. Ça fait